Bonjour à tous, nous sommes le 12 janvier 2022. C'est vraiment une petite petite vidéo que je veux faire tout simplement pour vous parler de la mesure que le gouvernement Legault euh, veut mettre en place au niveau d'une taxation pour les non-vaccinés. C'est absolument euh, indigne d'une un, démocratie et euh, c'est quelque chose qui euh, est applaudi par les médias euh, traditionnels vendus au gouvernement euh, de propagande et pour moi je suis très très choqué. Euh, ben hier, déjà, c'était le découragement un peu. Là, maintenant, c'est la, la colère de voir un gouvernement dictateur comme ça imposer une mesure qui est absolument abominable. Euh, euh, et euh, la raison pour laquelle je voulais faire cette petite vidéo, euh, rapidement, euh, vous savez que je m'intéresse beaucoup à l'économie, et c'est la raison pour laquelle je fais des vidéos, mais je ne pouvais pas passer sous silence ce qui se passe en ce moment au Québec. Déjà, j'avais posté quelques articles là, au niveau de, euh, du Québec, là, comment qu on est vu, euh, et il y a deux, euh, deux euh, on va dire articles, mais... Euh, <rire> Peut-être deux réflexions qu'on doit avoir au niveau du Québec et euh, ça commence à être vraiment allé, euh à, au nord des Américains parce que déjà on commence à, à, à voir que le Québec, il se passe quelque chose qui est euh, absolument contre la démocratie et euh, on a vu le New York Times, New York Times qui est quand même New York, qui est en, quand même démocrate, qui est plus euh, à gauche et euh, qui avait déjà euh, euh, souligné le fait qu'on avait euh, euh, des euh, pas vaccinale et euh, aussi l'autre euh, nouvelle qui était sortie, c'est au niveau du couvre-feu qui, qui est absolument abominable. C'est le seul endroit dans toute l'Amérique du Nord où on a un couvre-feu euh, et les Américains commencent à regarder ça et pas d'un très, très bon oeil. Et vous connaissez probablement, si vous ne le connaissez pas, euh, Jordan Peterson, euh, qui est vraiment euh, quelqu'un qui est très, très, très écouté au travail de la planète. Et Jordan Peterson, euh, si ceux qui le connaissent pas, euh, c'est quelqu'un qui est qui est professeur, qui était professeur et qui est encore professeur d'université, mais euh, a été par les woke euh, canadiens a euh, perdu son poste. Mais c'est quelqu'un qui est très très influent au niveau même mondial. Euh, si vous savez pas c'est qui Jordan Peterson, allez euh, faites une recherche tout simplement sur YouTube et il vend ses livres, ses livres sont vendus partout, il est très très écouté parce qu'il y a une une philosophie euh, plus, euh, je veux dire réaliste là, n'emploierai pas de mot politique. Mais Jordan Peterson euh, vient de dire, de qualifier, euh, et c'est gros parce que Jordan Peterson, je pense, c'est un Canadien euh, qui vient de Colombie-Britannique et en, en ce moment, je pense qu'il reste à Toronto. Mais il a une influence très, très, très grande un peu partout, euh, surtout aux États-Unis. Et lui, il vient de dire euh, euh, que Christian Dubé, ben, il l'a qualifié de rat d'égout euh, suite à l'annonce du passeport vaccinal à trois doses obligatoire euh, Je l'ai placé sur mon site. Ça, c'est… Quelque chose qui était très, très, très fort comme terme euh, parce qu'on commence à le voir très, très bien que la troisième dose, plusieurs études sortent, que la troisième dose a contribué à la propagation du Omicron et continue à le faire. Hier, j'écoutais eric Duhem, mais il y a... un euh, euh, je pense que un infectiologue, je ne sais pas trop, post-doctorant, quelqu'un de très, très ferré. Euh, Eric euh, s'entretenait avec lui et lui parle lui a parlé tout simplement. Et le, ce médecin-là, je pense qu'il est à la retraite, peu importe, euh, dit que la troisième dose même contribue à, à, à, à apporter plus de contamination. Et les études sont claires études, euh, euh, je pense, que euh, en Angleterre, euh, en Israël aussi. Euh, donc, euh, je pense au Danemark aussi. On commence à se poser de solides questions face à la troisième dose et face aux doses subséquentes qui pourrait y avoir parce que ça peut contribuer justement à amoindrir, amoindrir notre système immunitaire. Et euh, c'est pas moi qui le dis, je n'ai pas le temps de faire ça. Tout simplement, je voulais vous souligner ça que le docteur Jordan Peterson a qualifié Christian Dubé euh, de rat suite à l'annonce du passeport vaccinal à trois doses. Moi, je ne fais que citer euh, ce que l'article dit. Et euh, il y a un autre article aussi qui était sorti rapidement. Euh, oui, vous allez me dire que je parle de politique. Oui, je ne me gênerai pas pour en parler parce qu'on est dans des... des euh, la, la, la, la, euh, je veux parler d'économie habituellement, mais là, la politique est tellement influente sur l'économie au Québec, on est en train de détruire toutes les petites PME par des mesures absolument imbéciles et injustifiées. Donc, c'est la raison pour laquelle je me permets de parler euh, euh, de ce qui se passe en ce moment. Euh, J'avais un autre article, peut-être que c'est plus loin, puis à, à la fin, là, parce qu'on finit très, très bientôt, je ne veux pas faire une longue vidéo. Montrer un peu le même... Euh, C'est ici. C'est le Québec, euh, ça je l'avais placé de, sur mon site, je vous en ai parlé. C'est un, un, un, un des intellectuels là, qui ont ce, le site là, qui s'appelle le Québec, euh, euh, Québec Nouvelle.info et que je, je, je trouve très très bien, une belle analyse. Et il dit euh, que le Québec est à l'avant-garde de la décadence de l'Occident. C'est un article qui a été écrit euh, par ce site-là. C'est Jérôme Blanchet-Gravel publié... publie... Euh, un Québécois à Mexico, une édition de l'Odav. C'est un livre qui vient d'être... Mais il parle de ça. Le Québec, on est à notre déclin. Mais justement, avec un logo euh, qui est comme ça, avec des décisions absolument absurdes, eh bien, ça continue. Euh, la folie continue. Et, et j'espère qu'on va être délivré un jour de ce gouvernement-là qui n'a plus aucune logique. Donc, je vous ai parlé de ce que Jordan Peterson disait. Le New York Times aussi, qu'est-ce que lorsqu'on parle du Québec, ce qu'ils en pensent du Québec, c'est une société de dictature ici. Et le grand problème, c'est qu'au Québec même, les personnes ne réagissent pas. Je, quand, lorsque je parle, il y a plusieurs personnes qui réagissent. Là. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est comme ça, mais la masse, les médias, tout le monde est ensorcelé par le discours de Legault qui est absolument abject. Et non seulement euh, les médias ne, ne, ne, ne contrarient pas le gouvernement, mais appuient ce gouvernement dictateur-là avec des mesures qui n'ont pas d'allure euh, de mettre un, un, un supplément. Euh, pour euh, être soignés nous euh, ben nous je dis ceux qui sont pas vaccinés ou ceux qui auront même décidé euh, là en ce moment c'est une dose qui ont dit là ça mesure là le go mais ceux qui ont décidé d'arrêter les injections qui ont eu une dose et après ils ont été malades et n'en veulent plus ou ceux qui ont eu deux doses et craignent pour l'avenir au niveau de leur santé tout ça parce que le système immunitaire doit travailler ça c'est clair les études sont claires là, notre système immunitaire c'est la meilleure euh, la, la meilleure le meilleur moyen de les virus ou ce virus-là, au micron, et s'il y a d'autres variantes, euh, ça va diminuer. La, la, la, la contamination va être plus grande, mais euh, la, la, la, la, la dangerosité du virus va diminuer. C'est comme ça que ça se fait, les, les, les, les virus, les contaminations mondiales. Donc, non. Ce gouvernement-là est en train justement de nous embarquer dans un bateau où euh, euh, ça se terminera pas. Et euh, rapidement comme ça, Éric Kerr, a, la nouvelle est sortie avant hier, je crois, euh, en parlant du passeport euh, d'identification. C'est en 2025 qui est prévu pour tous les Québécois. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. 2025, cherchez Éric Kerr, vous allez trouver ça tout de suite, euh, la nouvelle. Donc, euh, on est vraiment une société en déclin, le, le, le Québec. Et la dernière nouvelle qui est sortie hier, qui est absolument abjecte et abominable, euh, c'est une nouvelle qui est reprise dans Zero Edge. Je ne sais pas si vous connaissez le site Zero Edge. C'est euh, un site qui... Paraît rien, qui est très très simple, là. mais c'est le site le plus consulté de Wall Street. Parce que moi aussi, je le consulte et je trouve que euh, justement Zero Edge donne une information qui n'est pas cannée, qui est, qui est quand même très très libre et euh, aussi vraie. Si vous voulez avoir euh, un peu les nouvelles avant tout le monde, vous, allez, vous avez simplement euh, à aller sur Zero Edge, très très bonne analyse. C'est des articles qui sont repris d'un peu partout avec euh, beaucoup de justement ce qu'on ne voit pas. Bien, oui, ils reprennent aussi souvent les, les, les articles dans les, les, les médias conventionnels. Mais tout simplement, ce que je voulais vous souligner, euh, euh, c'est que la nouvelle est reprise là. Euh, le Québec s'apprête à imposer une taxe aux résidents non vaccinés. Et euh, euh, pour être repris dans Zero Edge, les Américains commencent à regarder en haut. Il ne faut pas oublier qu'au niveau économique, euh, le Québec, comme beaucoup, beaucoup de pays, vont euh, euh, font leurs emprunts là, pour euh, les, les dépenses courantes. C'était arrivé dans les années 90 avec euh, Lucien Bouchard, euh, où il devait asséner les finances publiques pour avoir de nouveaux capitaux pour faire fonctionner le Québec. Mais il ne faut pas oublier qu'on va s'alimenter euh, aux États-Unis au niveau des capitaux. Là. Donc, euh, si jamais euh, euh, Legault continue dans sa folie, euh, il pourrait avoir vraiment, vraiment des problèmes d'emprunt, de, de, de, de, de, de faire des emprunts, là, des grandes emprunts. On ne parle pas des petites emprunts personnels. On parle des grandes emprunts au niveau des grandes banques, euh, au niveau du gouvernement euh, aux États-Unis, parce que euh, les, les États-Unis n'aiment pas trop ce qui se passe en haut. Et on commence à en parler beaucoup. Euh, on est la seule province dans toute, toute l'Amérique du Nord, province et état, là, où on vit une folie comme ça. Et euh, hier, euh, ben, justement, quelqu'un parlait de ça, de, des, des joutes de football aux États-Unis. Et même dans un endroit qui est pas mal à gauche, qui est démocrate, euh, c'est-à-dire en Californie, il y avait un match de football où, euh, dans un état démocrate, là, un des grands états démocrates, des personnes, pas de masse, c'était plein, plein, euh, de la foule. Des personnes ont commencé à vivre normalement. On était obligé de vivre, même Legault l'avait dit qu'on devait vivre avec ce fameux Omicron-là, mais ce n'est pas ça qu'il fait. Il continue sa dictature sanitaire et juge. Je vous le dis, je suis vraiment choqué par cette euh, décision. Euh, il faut vraiment lutter, euh, dire non. Moi, de toute façon, ce que je vais faire, tout simplement, là, je vous le dis, là, si, parce que ça serait probablement sur l'impôt, si ça viendrait qu'arriver, je ne paye pas ça. Je paye assez cher de taxes euh, bien, via simplement ma consommation normale, des taxes, euh, euh, la TVQ. Ah, c'est celle du Québec, là. Je paye assez cher de taxes, je paye cher d'impôts. Euh, je paye cher d'impôts de, de, de, euh, de toutes sortes, là. Euh, autant municipal euh, puis euh, là, là c'est les impôts provinciaux fédérales. Je ne paierai pas un sou de plus pour me faire... Euh, euh, euh, parce que je suis un citoyen qui est mis à l'index. J'ai une assurance personnelle. J'ai travaillé toute ma vie dans une entreprise. Donc, euh, une grosse partie de mes... Euh, moi, et ma famille, là, mais mon épouse, là, on n'a pas besoin du gouvernement euh, pour ça, parce que dans le fond, les médicaments sont, sont payés par une assurance privée. Donc, lui vient me faire la leçon à moi, qui paye amplement ce système, euh, les chiffres sont sortis, c'est « un milliard par semaine ». Euh, que les Québécois payent pour un système de santé pourri. Euh, vous avez simplement regardé euh, d'année en année, c'est toujours le même nombre de morts, il n'y a rien qui change. Ce système est pourri parce qu'il est, est, est mal géré. C'est la faute au gouvernement et moi, il faudrait que je paye pour ça parce que le gouvernement fait mal son travail. Donc, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo, euh, une chance que je n'ai pas sorti mon, mon grand venin contre euh, Lego. Euh, la seule chose que je peux dire euh, pour pas me faire biffer, euh, excusez, je vais essayer de retrouver la citation, parce que euh, elle n'est elle pas de moi, donc je peux le dire, euh, Christian Dubé, un rat des goûts. Donc, on va finir avec ça. On se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.